Je fais un retour aujourd'hui sur la formation Tony euh, « Faites entrer la magie dans votre vie euh, ». Donc c'est une formation que j'ai suivie, euh, que j'ai commencé il y a un mois et demi à peu près. Euh, donc je me posais des questions sur, euh, sur un sujet en particulier et, euh, et je suis tombée sur des articles de Tony euh, qui, qui parlaient de ça. Euh, donc j'ai commencé à échanger avec lui euh, sur ce sujet euh, sur Instagram. Euh, et puis de fil en aiguille, euh, il m'a parlé de sa formation et puis euh, je me suis dit allez, je, je me suis laissé tenter. Euh, euh, comme le prix n'était pas euh, exorbitant euh, comparé à d'autres formations, je me suis dit bon allez, de toute manière, euh, tu, tu perdras rien, euh, tu perdras rien à faire cette formation. Euh, donc déjà, j'avais, enfin je connaissais déjà. Euh, tout ce qui était enfin j'avais déjà lu pas mal de livres et, et regardé des vidéos sur le, le développement personnel euh, et je pensais qu'en fait en connaissant la théorie je connaissais enfin je, je comprenais ce que ça faisait mais en fait pas du tout et c'est vraiment qu'avec la formation tonique j'ai compris euh, ce que ça apportait vraiment euh, tout ce qui était méditation etc clairement euh, je pense que je vais que je ne verrai plus la vie de la même manière maintenant. Euh, euh, J'ai été sceptique à un moment donné, euh, même là, à la fin. Je me suis dit, enfin, je me suis laissé un petit peu de temps avant de faire ce témoignage euh, parce que je voulais, ouais, je voulais voir euh, si j'étais pas dans un délire pardon, si j'étais pas dans un délire ou si j'en sais rien. Voir vous, vous, vous, vous, vous, vous, en fait. Euh, ce qui, ce qui se passait quoi donc euh, la, la semaine qui est passée là j'ai un peu moins enfin, j'ai même carrément moins euh, suivi les, les conseils les exercices et tout ça euh, et euh, j'étais beaucoup moins beaucoup moins apaisée beaucoup moins joyeuse ça s'est ressenti aussi aussi sur l'alimentation je mangeais n'importe quoi enfin en fait euh, je pense que vraiment les conseils qu'ils donnent euh, ça m'a permis de, de clarifier mon esprit parce que je me pose trop de questions euh, et de comprendre en fait ce qui était vraiment important pour moi euh, et du coup en, en comprenant ce qui est important pour moi bah, je me sens mieux dans, dans ma tête quoi euh, et ce qui, a, ce qui a beaucoup aidé sont les échanges euh, que j'ai eus avec lui euh, tous les jours dès que j'avais une question dès que j'avais une petite anecdote euh, on échangeait et ce qui est marrant c'est que souvent il euh, euh, y avait une coïncidence avec lui de son côté donc, euh, donc euh, voilà c'était au bout d'un moment on ne peut plus nier euh, l'évidence euh, donc euh, voilà merci Tony euh, pour, ce, pour ces, ce, cette guidance je ne sais pas si ça se dit après le, le travail, bien sûr, c'est à vous de le faire. Hein. C'est pas, pas lui qui le fera à votre place, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il, il m'a bien aidé. Euh, il m'a bien aidé. Donc euh, voilà. Merci Tony et je vous conseille de faire la formation. Si vraiment vous avez euh, vous bloqué à un moment donné, euh, je pense qu'il peut vous aider.